Bien le bonjour Alors comme vous le savez, si vous avez vu mon dernier ciel du mois, ce jeudi, le 10, il va y avoir une éclipse de soleil. Et il y a quelqu'un qui a un petit message à vous faire passer à ce propos. Hop là les gens Je me présente, je suis Nicolas, astronome de la chaîne Astronico. Et je suis spécialisé dans le matériel astronomique, mais également dans une discipline qu'on appelle le visuel assisté. Un monde entre l'astrophotographie et l'observation. Le 10 juin prochain, une éclipse partielle sera visible dans notre ciel. Soleil sera occulté par la Lune d'environ 7% depuis mon lieu d'observation. Ok, ce n'est pas énorme mais je vous propose de nous rejoindre pour cette occasion sur un direct en partenariat avec Arnaud de la chaîne Astronautique, Bruce de la chaîne e-pensée et Léa et Matteo de la chaîne Cosmonaute Fantôme, sur ma chaîne disponible dans la description. Elle sera également visible depuis la Norvège et même bien mieux. A hauteur d'environ 50% et c'est avec un immense plaisir que j'accueillerai en direct des fjords scandinaves et en mode viking notre ami Jean de la chaîne I Need Space, le spécialiste des aurores boréales. Pour ce qui est de l'observation de notre éclipse, nous utiliserons un instrument particulier. Nous serons en effet équipés d'une lunette de prestige et pour l'occasion nous utiliserons une lunette H-alpha de la marque Lunt de 150 mm de diamètre qui est exclusivement réservée à l'observation solaire. Pour observer, grâce à elle les éruptions solaires présentes sur notre étoile. Ces protubérances peuvent atteindre plusieurs fois la taille de notre petite planète bleue. Et elles sont responsables de ces fameuses aurores boréales magnifiques à observer. Je sens que ça vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Allez, à bientôt sur ma chaîne. Salut, salut